Il est très important de faire du sport pour avoir une bonne libido et une bonne endurance sexuelle. Car une relation sexuelle demande beaucoup d'énergie. Tout d'abord la pratique sportive régulière est recommandée par les sexologues. Plus vous faites du sport régulièrement, plus vous allez avoir une bonne qualité de vie sexuelle. Certains exercices sont très efficaces pour avoir une bonne érection, mais tout d'abord, si vous avez un problème cardiaque, une maladie chronique en problème cancéreux, consultez d'abord votre médecin. Le sport peut être très bénéfique pour votre sexualité. Le sport modifie la testostérone de votre corps, mais aussi la sérotonine et la dopamine qui sont des éléments très importants pour notre sexualité. Par contre, il n'y faut pas dépasser la limite. Si vous faites trop de sport, vous risquez d'être trop fatigué, qu'entraînera un problème d'érection et une très faible libido. Selon des études scientifiques, c'est pour ça que beaucoup d'athlètes de haut niveau ont des problèmes liés à la sexualité. Il existe des médicaments et des traitements psychologiques pour remédier à tout ça, il y a même des médicaments naturels. L'idéal serait de faire du sport trois fois par semaine, voire quatre avec des séances de 30 à 60 minutes. Il existe certains sports plus sexuels que d'autres, par exemple, la danse, le pilate et même le yoga. Chez l'homme ou chez la femme, vous pouvez muscler votre périnée, les abdos du bas du ventre, les fesses et les cuisses. Pour les femmes plus précisément selon des spécialistes, si vous renforcez la zone du périnée vous allez avoir plus de plaisir. Pour les hommes le bas du ventre est essentiel pour avoir le mouvement de va-et-vient et, et l'endurance. Le sport favorise votre circulation sanguine, qui est très importante pour avoir un pénis en forme de banane et endurant. Le mal-être peut être aussi une raison pour ne pas avoir une bonne hygiène sexuelle, comme par exemple, avoir des angoisses ou une dépression. Une bonne alimentation équilibrée et saine, faire du sport, consulter un médecin, est une bonne pratique pour avoir une sexualité épanouie. Vous pouvez aussi faire un peu de sport à la maison, 10 minutes par jour et vous pouvez avoir une bonne endurance, une bonne érection et un bon libido, en plus vous allez devenir une bête sexuelle. Voici 5 exercices que vous pouvez faire pour améliorer votre vie sexuelle.